Chers traders et investisseurs, lundi 16 mars, bonjour. Alors nous sommes dans le jamais vu. Même Hollywood n'a pas osé l'imaginer. C'est la panique totale. Les écarts de cotation sur, le, sur un marché comme le DAX sont de 5 à 10 points. La situation nous paraît fortement sans contrôle. Out of control, comme on dit en anglais. Souhaitons que cela ne dure pas. À l'heure à laquelle nous enregistrons les marchés américains, c'est-à-dire en tout début d'après-midi, avant l'ouverture, sont de nouveau limit down. Donc euh, il n'y a plus de pilote à bord. C'est l'impression très forte que cela donne. La peur est très mauvaise conseillère, mais en plus de ça, elle n'arrête pas le danger. Mais que faire d'autre C'est vraiment un drame. Bon, des mesures concertées mondiales nous paraissent indispensables pour juguler la situation. Ça devient maintenant clair et limpide. Néanmoins, dans ce contexte, ce matin, nous avons fait un strike. Nous avons réalisé, à l'heure à laquelle nous nous parlons, un hein, 8 trades gagnant sur 8 accompagné de 7 médailles. Voyons cet après-midi. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain.